J'ai mis une espèce de lumière un petit peu jaune avec Marine Light. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, j'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment jaune ou si c'est juste un effet de mon appareil photo. J'essaye de comprendre ma coupe de cheveux là. <rire> je comprends pas pourquoi. J'ai mes cheveux qui rebiquent et j'ai deux mèches là qui sont toutes droites. <rire> j'ai l'impression d'être un personnage de Star Wars. Bref, ce soir je reviens parce que j'avais envie de vous parler un petit peu lecture. Je voulais partager mes coups de cœur du mois de janvier. Pourquoi seulement mes coups de cœur Alors. Deux raisons, je vous l'ai déjà assez répété comme ça, mais comme je suis libraire spécialisée BD manga, forcément, je lis beaucoup en un mois. Et si je vous présente tout ce que j'ai lu, on n'a pas fini les gars, <rire> et les filles, dans le power. La seconde, parce que si je vous parle aussi de mes lectures bof, celles que j'ai pas aimées, machin... En vrai, ça peut être intéressant, mais moi j'ai pas envie de dépenser toute mon énergie pour vous parler de trucs que j'ai pas aimés. Je préfère vous partager les good vibes, les trucs bien. Si jamais vous voulez vraiment suivre toutes mes lectures sur un mois, il faut me suivre sur Livradic puisque c'est là que je mets tout. Donc je fais pas forcément des chroniques à chaque fois, mais en tout cas je mets des notes. Déjà, rien qu'avec mes coups de cœur de janvier, j'ai 8 livres à vous présenter. 9 même, je crois. Il y aura de la BD, du manga, du roman et même un essai. Vous voyez, il y en a pour tous les. Et ce que je vous propose, c'est que je vous les présente dans l'ordre, donc pas forcément par catégorie, voilà, par ordre de lecture sur le mois de janvier. Mon premier coup de cœur ce mois-ci, ça a été la BD, L'Or Olympus, qui est paru chez Hugo BD. Je pense que vous connaissez au moins deux nom L'Or Olympus, puisque c'est un peu genre le webtoon numéro 1. En tout cas, il fait partie des, des webtoons les plus cotés sur Internet. Je connaissais de noms, et aussi parce que j'ai des amis qui sont très fans. Mais je n'avais jamais lu parce que le webtoon, bah j'en lis pas en fait, le format m'intéresse pas plus que ça, je suis pas très numérique, j'ai une liseuse mais je m'en sers jamais, ça doit faire deux ans là qu'elle dort, bref. En tout cas quand j'ai vu que ça sortait en bande dessinée, ça c'était sûr que ça allait être pour moi l'occasion de découvrir cette histoire, dans laquelle on revisite la mythologie grecque, notamment le mythe de Perséphone et de Hadès, dans un espèce de monde contemporain, voilà. Perséphone est la fille de la déesse Déméter, et elle a été élevée parmi les humains à l'abri de la Société des Dieux, mais à l'aube de ses, je sais pas, elle a 16 ans dans la BD Elle va faire son entrée dans la Société des Dieux avec son amie Artémis pour l'accompagner, et c'est en se rendant à une soirée en boîte de nuit qu'elle fait la rencontre hasardeuse de Hadès. Lui, le dieu des enfers Dieu des Enfers, je pense qu'on ne le présente plus, voilà. Et vous allez suivre un petit peu comment leur relation va se nuer, c'est vraiment les prémices, le tout début. Je ne savais pas trop si ça allait être un coup de cœur au départ, parce que le côté, on revisite la mythologie grecque, mais dans le monde contemporain, j'étais pas hyper fan, on va dire. Mais finalement, ça matche super bien, on finit vraiment par s'y faire, parce que c'est bien fait en fait. C'est vraiment fait avec une certaine intelligence, une certaine créativité, et ça reflète très bien notre époque contemporaine, tout comme ça reflète très bien le, les mythes d'origine. Après je ne connais pas assez bien en mythologie, pour vous dire que, attention, ça ça respecte pas trop la vraie mythologie, enfin la vraie entre guillemets, ça ça respecte pas trop le mythe, machin bidule, là j'avoue que je ne suis pas la bonne personne si vous voulez ce genre d'information. Dans tous les cas, que ça respecte ou pas, c'est bien fait, c'est convaincant, les personnages sont hyper attachants, vraiment Perséphone et Hadès, ma vie. <rire> Artemis aussi, je l'aime beaucoup, elle est géniale. Et il y a quand même des messages assez forts. Alors attention, il y a un trigger warning même au début de la BD, c'est pas pour tout public. C'est Moi je la conseillerais à partir de 15 ans. Parce qu'on parle pas mal de relations toxiques et aussi de violences sexuelles. Enfin voilà quoi, la mythologie grecque Donc bon, après c'est traité avec une certaine douceur. Voilà, il n'y a pas de scène forcément trash et violente. Mais il y a quand même forcément un peu de violence derrière. Vous êtes prévenu dans tous les cas, mais en tout cas mais c'était vraiment super bien. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et de voir évoluer. L'histoire d'amour entre ces deux personnages qui sont juste trop mimes, c'est voilà, voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver, waouh Et petit plus pour les dessins que je trouve vraiment très jolis, même si je pense que la version BD, à cause du papier tout ça, ça rend pas justice aux couleurs, à mon avis, numériques. On enchaîne avec mon deuxième coup de cœur de janvier, et là je vais pouvoir vous le montrer en visuel, d'ailleurs il y a que les romans que je vais pouvoir vous montrer en visuel, <rire> je suis désolée. La voleuse de livres de... Marcus Zusak. <rire> Ce livre, je l'ai dans ma pile à lire depuis peut-être deux ans, trois ans et bien que dire les amis c'était très émouvant voilà, vraiment, je... c'était poignant même, bouleversant et débordant d'humanité surtout, voilà si jamais vous connaissez pas cette histoire, on va suivre Liesel, qui est une jeune fille de 13 ans au début de l'histoire. Non, au tout début, je crois qu'elle a 10 ans, et puis on la suit à peu près jusqu'à ses 13 ou 16 ans, voilà, dans ces eaux-là. À cause de la Seconde Guerre mondiale, elle est obligée, je crois, de fuir avec sa mère et son petit frère au début. Sa mère, bien en fait, elle l'emmenait se faire adopter auprès d'une famille allemande qui pourrait s'occuper d'elle, parce qu'elle ne pouvait absolument plus du tout. Liesel devient donc la fille adoptive de... Comment s'appellent ses parents Rosa et Hans Obermann. Vous allez suivre son arrivée dans cette famille, Voilà comment elle va s'installer auprès d'eux et comment ça va se passer entre eux, sachant que Lisol vaut un amour vraiment infini à son papa adoptif Hans, qui est vraiment mais une personne tellement adorable, vraiment ce père, vraiment père modèle. Voilà, je l'aime de tout mon cœur. Et pour autant, c'est pas forcément un être parfait à 100%, mais en même temps c'est un être humain, j'ai envie de vous dire, mais vraiment sur lui, gros gros cœur. Sa mère un peu plus particulière dans le sens où elle a un espèce de caractère, voilà, elle parle, elle lâche des jurons à tout bout de champ, elle parle mal à l'isole mais elle parle mal aussi à Hans, elle parle en fait mal à tout le monde, mais c'est sa manière d'aimer les gens en fait. <rire> et même si c'est un peu déstabilisant au début, on se rend compte que c'est quand même une femme qui a finalement un bon fond, elle a de l'amour à revendre et de la générosité en elle, et ça elle le montre plus d'une fois. Comme on est en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, vous vous doutez qu'il y a des rafles de juifs qui sont faites. Voilà, les juifs sont chassés par les nazis. Et à un moment donné, il y a un juif du nom de Max qui va rentrer dans la vie de cette famille. Liesel a aussi un passe-temps assez particulier, c'est qu'elle aime la littérature et comme elle est issue d'une famille assez pauvre, elle vole des livres à l'occasion. Elle va même en lire quelques-uns chez une famille un peu plus aisée. Voilà, je vous en dis pas trop, vous découvrirez par vous-même. C'est tous des petits éléments par-ci par-là que je vous mets pour comprendre un peu l'histoire, mais en vrai, ça s'explique pas tellement, cette histoire, elle se vit, elle se savoure. Même si ça décrit des événements pas cool, des réalités qui ont existé, voilà, ça dépeint une époque malheureusement. Qu'on est content que ce soit terminé, voilà, mais du coup, ça reste très touchant. Mais quand je dis touchant, c'est vraiment touchant. Au début, j'avais peur que ce soit... En fait, c'est une des choses qui me fait peur, moi, quand on me vend des romans autour de la guerre, etc. J'ai toujours peur que ça romantise la guerre, et que... Et moi, c'est un truc qui me gêne, en fait. C'est pour ça que je suis pas trop roman de guerre, tout ça, histoire d'amour pendant la guerre, moi, ça m'intéresse me... ça pas plus que ça. J'avais un peu peur que ce soit le cas ici, mais en fait, pas du tout. Vraiment, la guerre est bien décrite dans toutes ses horreurs, et en même temps, vous allez voir que la plume est tellement belle, et l'histoire est tellement bien faite, tellement enrichissante, que... C'est aussi ça qui m'a bouleversé dans ce roman, c'est que Liesel, malgré son quotidien vraiment de jeunes filles pauvres, ils sont vraiment très très pauvres, et malgré le contexte de guerre qui est absolument effroyable, euh, elle arrive à trouver des instants de bonheur dans sa vie, des instants de bonheur qui sont précieux, qui sont courts et qu'elle savoure le plus possible, et elle-même s'en étonne. Et la seule chose qui m'a gênée avec ce roman et qui a failli ne pas en faire un coup de cœur, c'est qu'au début, le récit nous est raconté du point de vue de la mort, qui vous raconte son histoire avec Liesel et la famille Oberman. Et en fait, elle spoile beaucoup au début du chapitre ce qui va se passer plus tard. Et d'un côté, je comprends le procédé narratif avec la mort qui parle, que la mort n'est pas censée être un spoil en soi, mais... Et je comprends un peu ce que l'auteur a peut-être essayé de faire, mais moi ça m'a gêné beaucoup de fois parce que j'aimais bien vivre l'histoire en fait en même temps que les personnages. Et le fait de me faire spoiler comme ça ce qui va se passer plus tard, et ben ça me sortait de l'histoire et je sais pas comment vous expliquer voilà c'est vraiment ça me sortait en fait de l'histoire et ça m'énervait. <rire> et vraiment j'avais beau adorer ce que je lisais, dès qu'il y avait un truc comme ça, vraiment j'avais envie de balancer le livre en mode "oh, vas-y mais arrête". Et écoutez, à un moment donné, ça le fait de moins en moins et je pense qu'à partir de la moitié du roman, ça a arrêté de le faire ou alors vraiment de très rares fois et pour de petits éléments, donc ça a arrêté de me déranger. Et puis il faut dire aussi que le roman bah forcément petite approche de la fin et plus est plus émouvant. J'ai pas les mots en fait, ce livre je suis pas quelqu'un qui pleure, il faut le savoir. Je pleure très très rarement déjà devant les films, alors devant les livres, j'ai pas mémoire d'un livre qui m'ait fait pleurer en 25 ans, c'est pour vous dire. C'est sûrement arrivé une fois ou deux, hein, mais là comme ça en tête, je, je les n'ai ai pas les titres. Ça m'a pas marqué plus que ça. Je pense que celui-là, c'est vraiment le premier qui m'a fait... Mais vraiment, j'ai sangloté dans mon lit sur les derniers chapitres, s'il y avait des trucs. Oh La manière dont elle va parler de certains personnages qu'elle a côtoyés, enfin je veux pas vous spoiler, mais vraiment, rien que d'en parler, je veux pleurer c'était c'était too much, enfin too much c'était pas too much, mais c'était genre trop de fils trop d'émotions, c'était voilà, j'ai pas les mots en fait, en fermant ce livre, j'avais plus les mots, déjà parce que je pleurais mais aussi parce que je savais pas comment décrire cette expérience Quoi, c'est vraiment un roman qui se vit pour moi c'est un roman qui devrait être étudié en cours, soit à partir de la troisième je dirais, mais ça peut être étudié aussi en lycée mais vraiment, c'est une expérience, ce roman. Je pense... Je sais pas si je le mettrais dans mes romans préférés, parce que voilà, quoi, une, beaucoup de trop de charges émotionnelles. Moi, je préfère les trucs un peu plus feel-good, mais vraiment, ça reste une histoire qui m'a beaucoup marquée. Et je pense que je le relirai un jour, ça c'est sûr. Faudrait que je me prépare mentalement d'abord, mais... Pff, tellement beau et tellement horrible en même temps, vous voyez, c'est... C'est la voleuse du livre, voilà. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle « La Dame Blanche ». Je n'ai plus le nom des auteurs, des éditeurs, machin bidule, donc je vous aurai tout en barre d'infos ou sur l'image de la vidéo. La dame blanche, ça nous parle d'une jeune femme, principalement, qui travaille dans un EHPAD, donc une maison de retraite pour les personnes âgées qui ont besoin d'être assistées et qui ne pas s'occuper d'eux-mêmes tout seul on va suivre son quotidien, cette jeune femme les rapports qu'elle va entretenir avec ses collègues mais surtout bien sûr avec ses patients très beau regard finalement sur le fait de vieillir, de se rapprocher de la mort, c'est horrible de dire ça mais c'est la... <rire> vrai quoi c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, même si ça parle de choses difficiles et que si c'est un sujet qui vous touche de près ou de loin il y a forcément au moins un personnage qui va vous faire penser à un de vos grands-parents c'est assez émouvant voilà, c'est pas toujours facile à lire Même si ça parle quand même de moments qui sont difficiles Notamment la solitude des personnes âgées Avec les enfants, les petits-enfants qui viennent de moins en moins les voir Les personnes atteintes d'Alzheimer qui sont plus ou moins comprises par leur famille Enfin voilà c'est touchant quoi Et franchement c'est pas du tout un titre que j'avais envie de lire au départ Parce qu'on a eu plein de trucs en fait fin 2021 qui parlaient de de la mort, de machin, de bidule, que des sujets morbides comme ça, et j'étais un peu blasée. Mais celui-là, je dois avouer qu'il a réussi à sortir un peu du lot pour moi, et que j'ai trouvé très touchant. En plus, le dessin est assez... c'est un peu pastel dans le style, ou aquarelle, je sais plus trop, vous aurez des images. Mais c'était très joli en fait, très doux, et la fin, je ne l'ai pas vu venir du tout, et j'ai trouvé que c'était très intelligent comme procédé, et vraiment pertinent, et assez touchant, voilà. J'enchaîne avec un coup de cœur manga cette fois. Il s'agit des deux premiers tomes de Horimiya. C'est une série qui était vraiment attendue par le public français puisqu'elle était connue par son animé déjà. Et on part sur un récit un peu comédie, tranche de vie, voire même romance dans lequel on suit deux personnages qui sont... Euh, je vais les appeler Ori et Mia parce que je me rappelle plus de leur nom complet. D'un côté on a donc Ori, la jeune fille, qui, qui est vue dans son école comme une fille voilà sociable, avenante, populaire, gentille, voilà. Euh un peu la fille sans histoire et que tout le monde aime bien mais elle a une espèce de face cachée qu'elle ne montre pas quand elle est au lycée en faisant ses courses dans un supermarché elle va faire la rencontre d'un jeune garçon il a les cheveux dégagés du visage il a des cheveux un peu mi-longs comme moi il a pas mal de piercings sur les oreilles et un peu sur la figure et il a aussi des tatouages voilà donc il a un style un petit peu cool voire même bad boy mais par contre niveau caractère c'est pas du tout un bad boy c'est un mec plutôt sociable, vachement solaire vachement avenant voilà et au début sur le coup elle percute pas puisque le mec qui a l'air de la connaître mais elle va vite se rendre compte que ce mec c'est Mia, un mec de sa classe qui est plutôt réservé, plutôt discret qui a de longs cheveux qui cachent un peu son visage et qui a des lunettes et tous les deux l'un comme l'autre ils vont découvrir qu'en fait ils ont des faces cachées qui ne montrent pas spécialement à l'école et ils vont nouer ensemble une espèce de relation, voilà, d'amitié d'amour, on sait pas trop, en tout cas il y a un lien qui va se créer entre eux et vraiment c'est plutôt doudou, c'est plutôt mignon et touchant. Ce que j'aime bien c'est qu'on n'est pas dans le cliché l'or face cachée et pas non plus présenté comme des négatif oh comme négative en fait c'est juste amené comme ça comme un élément euh, bah oui euh, oh oui c'est vrai qu'on connaît jamais vraiment les gens finalement et puis en apprenant à les connaître on découvre des choses de qu'on soupçonnait pas et qui parfois bah, peuvent être de bonnes surprises et voilà c'est juste ça l'histoire. Pour moi c'est un petit peu la relève de Switch Girl même si dans Switch Girl on était beaucoup plus quand même avec l'héroïne principale dont le mode on était vachement bien vu et puis le mode off qui au contraire fallait absolument le cacher voilà alors que là il n'y a pas trop cet aspect là dans Rimiya et je trouve que c'est un point positif par rapport à Switch Girl. Voilà, vraiment, si vous voulez juste un titre frais, lumineux, attendrissant, un peu codifié quand même, mais sans être cliché, voilà, c'est Aurémia. Ça fait du bien, c'est drôle, c'est mignon. Voilà. J'enchaîne avec un autre titre très drôle, mais là on est dans un espèce d'humour beaucoup plus adulte, beaucoup plus trash. C'est la BD Fun Girl. <rire> Je. Fun Girl, quoi. C'est l'histoire d'une nana. Lambda, voilà, euh, la trentaine, je crois. Elle est donc en colocation avec une pote à elle, je crois, je crois que c'est même une de ses ex, un truc comme ça. Euh, elle n'a pas de travail au début, ou je me rappelle plus, et en fait, il y a un enchaînement de situations absurdes, vraiment absurdes, qui va faire qu'elle va travailler dans un service de pompe funèbre. Vous suivez, voilà, ce qui va lui arriver, son quotidien, machin, donc dit comme ça, ça paraît hyper sérieux, mais c'est vraiment juste des conneries. <rire> Cette meuf, elle est ultra gênante, j'ai pas d'autres mots pour la décrire, mais c'est ça qui est drôle. C'est vraiment une femme qui vit sa life, quoi, et qui dit des trucs trash, voilà, qui a, qui a des rapports sexuels qu'elle assume, qui a des envies sexuelles qu'elle assume. Et là, je tourne autour du sexe, mais c'est pas que le sexe. Cette BD, c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'absurde, c'est de l'humour trash, mais alors qu'est-ce que c'est drôle L'héroïne est incroyable, elle me fait vraiment rire. Alors, soit vous allez aimer, soit vous allez détester, attention. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, déjà parce que c'est quand même une féministe, donc c'est plutôt plaisant. Et puis, même le féminisme, il est détourné dans la BD, mais pas pour s'en moquer, justement mais plus pour le mettre en avant, mais c'est juste que des fois elle te sort des phrases hyper féministes dans des, des scènes qui n'ont rien à voir et j'ai trouvé ça hilarant et voilà, ouais c'est drôle en fait, on peut se reconnaître dans le personnage sur, sur certains aspects malheureusement peut-être, je sais pas trop heureusement, malheureusement, mais vraiment ça m'a beaucoup fait rire le sketch de la cup les gars, vraiment je veux pas trop vous en dire mais le sketch de la cup il me reste un manga et trois romans En plus ma voix commence à décéder Toi tu m'agaces, tais-toi Regardez la cellule là qui fait du bruit il... je sais pas, il est là, il mange sa pizza Il fait du bruit, il me saoule Le dernier manga que j'ai à vous présenter ça a été un très très joli coup de cœur. Et déjà dès le départ quand j'ai vu les dessins J'ai fait... C'est pour moi. Il s'agit du monstre d'Einstein. C'est un shonen qui sera en trois tomes terminés. Là, le tome 1 vient de sortir et c'est une espèce de conte gothique dans lequel on suit un personnage qui s'appelle, je ne sais plus, et il est issu d'un village, il est amoureux d'une nana, son père est pêcheur ou je sais pas quoi, et en fait il vit sa petite vie tranquille, sauf qu'en fait il est ami avec un gars, présumé gars en tout cas, qui habite dans une petite cabane vraiment très loin du village, et que tout le monde dans le village trouve bizarre, enfin c'est un peu le sorcier du coin, et être le sorcier du coin c'est mal vu. Et en fait le personnage principal il s'en fout parce que lui il le trouve sympa, donc voilà vous allez suivre la relation entre ces deux personnages, un petit peu, découvrir aussi l'autre personnage. Et en fait, à un moment dans l'histoire, le jeune garçon, le héros, part pêcher du poisson avec son père et ça va changer de la vie de ce garçon à tout jamais, voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire plus. Mais vu le titre, je pense que vous vous doutez peut-être que c'est une espèce de réécriture shonen de Frankenstein. Les dessins sont incroyables, vraiment, on dirait un mélange entre le, le style de Tim Burton, le manga Promise Neverland, et aussi un autre manga que j'ai lu, je sais plus lequel. Un peu de Demon Slayer aussi, je trouve. Enfin voilà, c'est un peu un mélange de ces trois trucs visuellement. Et c'est juste gigabo. Enfin, moi bon, en tout cas, c'est mon style, je trouve ça hyper beau. Et l'histoire aussi est séduisante. Alors, c'est un peu facile, hein. je vous cache pas qu'il y a des petites facilités, que ça casse pas trois pattes à un canard en vrai. Mais on se laisse emporter dans l'aventure, les personnages sont plutôt attachants, c'est un peu rigolo et vraiment il y a ce côté un peu mystérieux et surtout cette ambiance fantastique assez, assez chouette que moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un vrai, une vraie petite fable gothique version shonen que j'apprécie énormément avec des dessins absolument poétiques et fabuleux. Donc si vous aimez un peu ce genre, voilà. Si en tout cas mon résumé vous donne envie et les visuels, n'hésitez pas à vous lancer ça va être court et c'est giga cool j'enchaîne avec le tome 2 de la saga Shade of Magic qui s'appelle Shade of Shadow comment vous dire, j'ai découvert cette saga en 2020, ma petite Wapi m'avait offert le premier tome pour notre challenge de l'amitié littéraire, ça on en reparlera bientôt, j'avais beaucoup aimé vraiment, petit coup de cœur pour ce tome 1. Univers, personnages, tout ça, tout ça. Je, vous, je vais vous faire un petit résumé après. Tome 2, et Thomas aussi d'ailleurs, lu en lecture commune avec euh, ma Claudia, My Girl with the Book. C'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce tome 2. J'ai l'impression d'être flou, non Est-ce que je suis flou C'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce tome 2. C'était tout aussi bien que le tome 1. Y a pas mal de gens, quand ils cet fait tome de transition quand ils l'ont lu, écoutez, moi, pas plus que ça. Bon, j'ai bien aimé. Pour <rire> résumer vite fait le premier tome si jamais vous connaissez pas. On est dans un univers dans lequel au moins quatre mondes se superposent l'un à l'autre. On va suivre le personnage de Quel qui est un Antari. Un Antari c'est magicien qui utilise de, de la magie. Oui, merci Justine. <rire> Puisque dans au moins deux mondes sur quatre, la magie c'est quelque chose de commun. Par contre, un Antari a deux pouvoirs spécifiques. Le premier, c'est qu'au lieu de maîtriser un seul élément naturel, il y en a cinq dans la saga, la terre, l'air, l'eau, le feu et l'os, il arrive à manier tous les éléments. Et la deuxième, c'est qu'il a le pouvoir de passer entre les mondes, d'une frontière à l'autre. Et donc, Kel en tant qu'Antari, il est en fait. Il a été adopté par la famille royale, donc il est un peu le deuxième prince, si on veut. Et en fait, il est un espèce de porte-parole politique entre les quatre mondes. Alors, les mondes n'ont pas de nom, mais c'est Kel qui les nomme comme ça. Donc, le Londres rouge, c'est son Londres à lui, ou qui a de la magie voilà, au quotidien, ou que c'est quelque chose de normal. Le Londres gris, c'est le monde qui ressemble au nôtre dans lequel il n'y a pas de magie. Le Londres blanc c'est un monde dans lequel il y a de la magie, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de, de guerre, de barbarie et de brutalité par rapport à la magie. Et enfin le Londres noir qui est un espèce de monde mystérieux, silencieux dans lequel il n'y a plus rien puisque la magie, ou du moins la manière dont la magie a été utilisée par les humains de ce monde là, et ben, ça a tout détruit. Vous suivez ce personnage qui va faire la rencontre de Delilah Bard, Delilah, c'est elle, elle est issue du Londres Gris, c'est une fille de rue si on veut, elle habite dans une espèce d'auberge, elle a plus de parents et elle survit bah, par le vol, machin, voilà. Et vous allez en fait voir ce que leur rencontre va donner, et ce qui va se passer pour ces personnages qui vont bien sûr avoir dans le premier tome une espèce de quête autour d'une mystérieuse pierre noire, il y a peut-être des tomes annexes ou je sais pas, mais en tout cas c'est une trilogie principalement. Dans le tome 1, j'avais eu un gros gros coup de cœur pour qu'elle, qui je pense était mon petit chouchou, même si j'adore aussi des lilas, franchement, elle est géniale. Euh, dans le tome 2, il m'a un peu plus agacée, je vais pas vous raconter l'intrigue du tome 2, vous inquiétez pas, mais je vous, enfin, vous savez, enfin peut-être que vous savez pas, mais moi je vous le dis, mais j'aime pas les mecs sur Protecteur, vraiment ça m'agace au plus haut point il va trop loin en fait ça me saoule <rire> j'avais envie de le frapper à la fin du tome mais bon ça c'est un personnage que j'apprécie et qui est bien écrit euh, mon petit coup de cœur dans ce tome 2 c'est le capitaine Alucard vraiment, Emery Alucard tu as mon cœur. je t'adore <rire> c'est une espèce de Jack Sparrow mais avec le charme, moi j'imaginais un peu comme Hook dans euh, Once Upon a Time même si c'est pas mon personnage préféré de la série du tout mais voilà il avait un peu le même charisme avec un peu de Jack Sparrow en lui. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup beaucoup et moi il, ouais, il m'a fait bonne impression écoutez. La force principale de cette série c'est pour moi les personnages déjà qui sont tous attachants et qui sont tous bien écrits surtout ça c'est important même s'il y a quand même toujours des petits clichés par-ci par-là mais franchement dans l'ensemble ça s'en sort super bien. L'univers aussi est vachement plaisant alors c'est pas forcément novateur on va dire même si cette histoire de Londres rouge, Londres blanc, machin ça ça apporte quelque chose en plus mais je veux dire, en termes d'intrigue, voilà, c'est pas non plus « waouh, il y a des trucs qu'on a déjà vus ailleurs, mais qui sont bien faits, bien gérés, qui sont super prenants ». Là, dans ce tome 2, c'était grave à j'étais grave à fond dedans. Les chapitres sont pas toujours racontés du point de vue des mêmes personnages, et ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir d'autres points de vue et de voir des choses qui se passent dans d'autres mondes. Et enfin, je trouve que l'écriture, quand même, est vraiment vraiment pas mal. C'est entraînant, c'est dynamique, c'est découpé en plusieurs chapitres qui sont eux-mêmes découpés en plusieurs parties. Donc c'est des espèces de petites pages noires. Attendez, je cherche une page. Voilà, et franchement, ça rend la lecture hyper dynamique et, et, et ça se lit hyper vite. Franchement, c'est 623 pages, mais je pense qu'on les a lues en une semaine. Et on aurait pu faire plus vite si on avait plus de temps pour lire, vraiment. Et ce qui me plaît aussi, c'est que pour l'instant, en tout cas, c'est pas trop cliché au niveau de la romance, machin, bidule. Il y a, il y a des petits trucs, hein, voilà, mais il y a rien qui m'a fait dire Oh, la romance hétéro, berque. J'aime bien que ce soit un peu cliché, mais pas trop. Parce que si c'est trop cliché, moi, ça me déplaît très rapidement. Et là, franchement, j'aime beaucoup. Ce qu'on appelle un cliché, c'est pas toujours négatif, je trouve, tant que moi, c'est bien amené et que d'une manière qui me plaît, en tout cas, ou au moins que c'est bien écrit. Et là, dans cette saga, franchement, enfin, euh, je vais pas vous refaire le pitch, mais c'est tellement prenant, c'est addictif, le rythme il est là, les personnages ils sont là, l'univers il est cool, donc franchement j'ai hâte de lire le tome 3 et d'avoir le fin mot de cette histoire, franchement, surtout vu la fin du tome 2 quoi. <rire> J'enchaîne avec une lecture. Ah, oh, Je crois que c'est mon gros gros gros coup de cœur de ce mois-ci. Les amis, laissez-moi vous parler de Daisy Jones and the Six. Waouh, wow, c'était trop bien. Franchement, je, quand je pense à ce livre, j'ai le sourire. Jusqu'en haut, et j'ai qu'une envie, c'est de le relire, mais vraiment. Pff, regardez, il y a plein de pages cornées. Je suis désolée, trigger warning pour les lecteurs sensibles qui détestent les pages cornées. Mais moi, voilà, c'est ce que je fais quand il y a une citation qui me plaît à une page. Je surligne pas, j'écris pas, mais je... Je corne la page, et quand je reviens sur la page, je feuillette avec mes yeux. Et quand je retombe sur la citation, je sais tout de suite que c'est pour ça que j'avais corné la page. Ce livre il est incroyable, vraiment, ça rentre dans mes livres préférés je pense dans mon top 10 ou au moins dans mon top 20. Le livre nous raconte, comme vous savez, les espèces de documentaires qu'on peut avoir, je sais pas, sur les stars ou il y a, on voit plusieurs personnes qui viennent témoigner, ou par exemple un groupe qui s'est séparé ou qui avait eu une bonne carrière, qui chacun des membres du groupe sont interviewés à part les uns aux autres, et puis euh, ils racontent en fait leur histoire à eux. Le livre il est raconté comme ça en fait, je sais pas, je vais vous montrer une page au pif, vous avez les noms des personnages, voilà, qui, qui racontent les faits, et ça nous raconte la carrière, et l'ascension de Daisy Jones and the Six, qui est... C'est un groupe qui a eu un succès absolument phénoménal dans les années 70. Du moins c'est la fusion entre deux entités artistiques. La première c'est un groupe qui s'appelait The Six et la deuxième c'est une nana qui s'appelait Daisy Jones. Qui est un peu l'héroïne principale pour moi de ce livre, même si ça tourne beaucoup aussi autour du groupe et des autres personnages. Daisy Jones, c'est vraiment la nana rock'n'roll, pure souche, voilà. Elle vous raconte comment elle en est arrivée là, et les autres personnages du groupe aussi racontent leur lien avec Daisy Jones, la vision qu'ils avaient de ce personnage, tout comme elle, elle va dire ce qu'elle pensait d'eux et des choses qu'elle a vécues. Et c'est tellement palpitant, c'est passionnant, enfin vraiment, vous prenez la triade sexe, drogue, rock'n'roll avec l'ambiance des années 70. Et vous avez ce, ce livre qui pour moi est hyper réaliste. Là, franchement, moi j'ai vraiment eu l'impression de lire un vrai biopic sur un vrai groupe alors que c'est 100% fictif. Et pour moi qui est une fan de rock, c'est mon style musical préféré, vraiment, je c'était trop bien. Même si en vrai je suis juste rock roll, le sexe et la drogue, c'est pas trop pour moi. Adoré Daisy Jones qui pour moi est juste iconique comme personnage, elle est, elle est unique en fait. Est, elle est sauvage, elle est brute, elle est avif, elle est chante elle est drôle elle est rock and roll et, et c'est une femme libre enfin voilà qui elle fait ce qu'elle veut si elle le veut les hommes ne lui dictent pas ses lois et en fait elle a cette espèce de bataille d'ego tout le long avec billy qui est le chanteur de The Six et le leader qui est un peu le mec basique voilà qui fait sa loi dans le groupe mais sans même s'en rendre compte lui-même je crois lui il est sûr qu'il est euh, qui laisse tout le monde un peu à parts égales, mais <rire> pas du tout. Euh, voilà, vraiment la rockstar un peu basique niveau caractère. Mais il a quand même un côté assez touchant que moi j'ai bien aimé, c'est son rapport avec Camilla, voilà, je vous en dis pas trop. Il va vivre des choses un peu compliquées, desquelles il va réussir plus ou moins à sortir, et ça j'ai trouvé ça quand même, voilà. C'est assez noble de sa part, je dirais, voilà. Je me permets de le juger, il est fictif, c'est pas grave. <rire> C'était trop bien, c'est... En fait, tu rentres tellement dedans, c'est... Tu vis cette histoire avec eux, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé génial, vraiment. J'ai vu ça comme un film et d'ailleurs je suis trop contente parce qu'a priori il y a peut-être une série qui va sortir et franchement mais ça va être trop bien si elle est bien faite, j'ai déjà trop hâte. Et surtout, j'ai surtout hâte d'entendre leurs chansons en live parce que les paroles ont été vraiment écrites, elles sont à la fin du livre et franchement c'est... Pépite les paroles et tout, Enfin, franchement ça va être trop bien je pense. Ah, désolée je parle vite mais j'ai peur que ça me lâche de l'autre côté. Franchement lisez-le les gars, si tout ce que je vous ai dit ça vous donne envie. Et en plus pareil, le découpage fait que c'est super dynamique à lire et super rapide, je l'ai lu en deux jours. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, il est mordant, il est touchant, il est fun et en même temps... Il y a des trucs pertinents dedans, les petites tirades féministes de Daisy Jones, franchement elles sont bien placées, elles sont efficaces, voilà et elles sont vraies surtout, moi je me suis beaucoup reconnue en ce personnage même si en vrai niveau caractère, genre on est vraiment complètement différente, genre le jour et la nuit, mais par contre niveau, on va dire, valeur, des choses qui nous animent, on est assez proches. Et moi aussi j'ai un côté un petit peu rock'n'roll, rock, même si ça se voit pas beaucoup. <rire> Donc ouais, franchement, non, j'ai adoré et je conseille ce livre à tout le monde, même si vous êtes pas trop fan de rock ou voilà, mais en tout cas si le résumé vous botte, si vous voulez lire un truc dynamique, retourner un peu dans l'époque, si vous voulez une ambiance voilà vivante, sauvage, des trucs qui parlent un peu de drogue, de relations, de musique... L'ascension d'un groupe aussi au niveau carrière, parce qu'on en parle beaucoup. Et c'est incroyable, comment on crée un album, comment ça se passe en studio, enfin vraiment, génial. Desi Jones and the Six, c'est adopté, c'est validé. Je me dépêche avec un petit mot sur ma lecture en cours, que je vous présente maintenant, parce que c'est un essai, donc j'en ai lu la moitié, je pense que mon avis, voilà, il va pas changer. C'est le nouveau Mona Cholet, Réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles J'avais lu Sorcière de Mona Cholet, qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, en 2020 Non, en 2020, ouais bon. J'avais pas mal aimé, même si j'avoue que j'ai pas eu peut-être le coup de cœur que tout le monde avait eu, mais j'avais trouvé ça quand même vachement intéressant et vachement pertinent. Et celui-là, franchement, il est au-dessus. Enfin moi je trouve qu'en termes de contenu il est encore plus pertinent, encore plus frappant que j'allais dire que Daisy Jones. <rire> je suis restée dans le passé, ça suffit. Mona Chollet elle est encore plus explicative dans celui-là, je pense qu'elle cite plus d'exemples et je sais pas la manière dont elle raconte cet essai. Euh, ça m'a paru un peu plus élaboré on va dire que sorcière, mais un petit sorcière hein, est bien, hein, je dis pas qu'il est pas élaboré, mais c'était pour donner un comparatif. Euh, vraiment c'est pertinence, les réflexions sont là, les citations sont là, les sources sont là, et, et l'analyse, j'adore, c'est incroyable. Et ça révèle tellement de choses, vraiment, on parle de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a un petit sommaire pour que je vous montre La partie 1, c'est se faire petit pour être aimé, l'infériorité des femmes dans notre idéal romantique. Partie 2, des hommes, des vrais, apprendre de la violence conjugale. Partie 3, les gardiennes du temple, l'amour, une affaire de femme. Partie 4, la grande dépossession, devenir des sujets érotiques. Il y a plein de sujets qui sont passionnants, il y a plein d'analyses qui sont faites sur les rapports hommes-femmes qui je trouve hyper pertinentes et très très importantes, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Ça dérange beaucoup sur les origines de notre société euh... De domination patriarcale actuelle, et vraiment, c'est hyper intéressant. Et ce qui est bien avec mon Acholet, c'est que vous pouvez la lire si vous êtes un homme ou une femme. Ça, c'est déjà assez logique, je veux dire. Mais euh, elle a une plume qui froissera pas, on va dire, certains égaux. Enfin, du moins, je pense pas. Elle est pas. Dans la provoque ou dans, le, dans la moralisation, euh, voilà. Ou qu'elle dit les choses d'une manière qui est jamais agaçante et qui est toujours plutôt pertinente, et donc ça reste une plume agréable à lire. Si vous n'êtes pas très essai, franchement, moi je pense que c'est les seuls que j'ai lu de ma vie, y a pas à part quelques-uns à l'école. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Faut lire Mona Chollet, pour moi, c'est limite un devoir, tu vois, de citoyen. Rien que pour l'enrichissement personnel, c'est hyper intéressant et surtout même pour les hommes, j'ai envie de dire. C'est quand même d'eux qu'on parle beaucoup et de la société patriarcale, et c'est important qu'ils se rendent compte comment cette société elle est créée et comment la plupart, sans même s'en rendre compte, ils font partie de cette mentalité de domination de l'homme sur la femme. Je pense qu'on a tous remarqué, euh, surtout nous les femmes depuis qu'on est petites, que tout ce qui est lié à la féminité, c'est toujours un signe d'infériorité ou de nullité pour les garçons. C'est pour les filles, on sait tout ce que ça veut dire c'est nul dans leur langage à eux, voilà j'ai pas d'autre mot que... éduquez vous quoi <rire> Ouais je suis désolée, on a changé de, de plan en cours de route Mais j'avais plus de batterie, j'avais pas envie d'attendre en fait 30 minutes que ça charge Je vous laisse ici, j'espère que cette update lecture vous a intéressé Et je suis à l'envers dans l'écran, ça me perturbe Écoutez, si on a des lectures en commun, n'hésitez pas à me dire lesquelles Et vous, quels sont vos petits coups de cœur à lecture de janvier Vous n'êtes pas obligé de tout me dire si vous en avez beaucoup Mais au moins me dire un truc, vraiment la lecture qui est ressortie pour vous en ce mois de janvier Voilà laquelle et voir pourquoi, dites-moi si vous voulez Ça m'intéresse de savoir, allez je vous laisse là et puis je vous fais plein de gros bisous et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut